Le point Blair Donati est utilisé pour les sutures dans les zones de forte tension. Il a pour avantage un rapprochement solide des berges. Il est très hémostatique mais présente des risques d'ischémie si les points sont trop resserrés. Il a le désavantage de produire des cicatrices plutôt grossières.